Je suis vraiment wookie aujourd'hui. Salut les rôlistes et bienvenue à RPG A Day 2018, question numéro 31. On arrive au bout euh, cette année à nouveau. Euh, expliquez pourquoi vous participez à RPG A Day. Bah je dirais que c'est pour propager la bonne parole du jeu de rôle. Euh, moi, ça, ça, ça me permet de, de faire des vidéos plus décontractées, plus posées, euh, tout en étant extrêmement intensif comme projet, c'est excellent. RPG A Day, toutes les éditions, c'est permettre de participer à quelque chose de, de plus grand que nos tables de jeu de rôle, que nos clubs de jeu de rôle, quelque chose de, de transcontinental aujourd'hui. Et, et voilà, c'est plutôt cool de voir à quel point... les les rôlistes sont fiers de leur passion, ont envie de la partager. Les rôlistes sont des gens enthousiastes et c'est plutôt cool. Nous sommes arrivés au bout des 31 questions de RPG Day 2018. Je vous remercie d'avoir tout suivi. J'espère que ceux qui ont tout vu ont survécu à tout ça et que ça vous donnera peut-être envie de participer l'an prochain ou de participer aux questions de cette année en septembre. Propager la bonne parole du jeu de rôle. On se revoit très bientôt pour les Chroniques du Dragon et d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi. A bientôt. Ciao les holistes. I don't <laughs>